Alors aujourd'hui nous sommes en direct de Marie Galante pour cette commémoration du Jour de la Terre, chaque année célébrée le 22 avril. Alors nous recevons actuellement Alain Blaze qui est l'organisateur de cette journée planétaire. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce Jour de la Terre justement eh bien, Le Jour de la Terre c'est une journée mondiale. Hein. Il s'agit de commémorer la Terre, de faire une action forte en direction de la Terre. C'est une journée qui a démarré en 1970. Euh, en, en, aux états unis et ensuite en 1990 en France. Et depuis 1992, Végéta Plus, euh, l'association et le relais pour le jour de la terre nationale, ça nous permet de fédérer un certain nombre d'actions et des actions comme celle-là parce que nous sommes à la 30e édition et aujourd'hui euh, nous sommes vraiment mobilisés sur les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Alors Alain Blas, vous avez plusieurs casquettes à votre effigie. Alors pour le coup, vous organisez cette journée nationale, cette journée mondiale même du jour de la Terre. Mais vous êtes également le fondateur de ce projet Mobilib. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ce projet Mobilib Mobilib, il s'agit d'un projet de, de, de, de mobilité électrique. Euh, en fait, suite à une formation en 2018 en Savoie, j'ai rencontré la société Clean Energy Planet qui sont eux, euh, on va dire... Euh, certifié dans tout ce qui est des vélos assistance électrique. Et donc euh, nous avons répondu en copartenariat sur un projet de l'ADEME. Euh, et donc ce projet a été financé parce qu'il y avait une, une grande partie d'autonomie énergétique pour pouvoir recharger ces vélos. Et donc euh, voilà, c'est l'aboutissement de tout ce partenariat, d'un financement pratiquement à 100% de l'ADEME. Et euh, donc aujourd'hui le projet est en train de prendre jour, et normalement au mois de juillet, il sera viable, les gens pourront arriver sur le bateau au port de Marie-Galante et pouvoir louer un vélo assistance électrique et faire le tour de Marie-Galante. Ce projet de dépendance électrique, finalement, est-ce que c'est essentiel, est-ce qu'on peut le dire essentiel comme une île, pour une île pour, comme Marie-Galante Aujourd'hui, on peut le dire, Marie-Galante est une île verte, on rentre quelque part dans cette démarche d'énergie de, de, renouvelable qui, qui existe déjà depuis des années ici à Marie-Galante oui, tout à fait. marie galante reste un laboratoire hein, concernant les énergies renouvelables. Il y a de, des éoliennes sur place, euh, on parle de co-génération avec la bagasse, euh, de plus en plus de chauffe-eau pratiquement il y en a sur toute l'île, hein, dont on a installé au moins euh, ces dix dernières années. Il y a entre 5 et six mille chauffe-eau qui ont été installés à marie -Galante. Donc on fait baisser la facture énergétique de l'île régulièrement. Euh, on parle d'autonomie euh, énergétique euh, avec les maisons qui sont loin du réseau. Euh, donc aujourd'hui, avec 4-5 panneaux, six panneaux, on peut être auto autonome, hein, avoir tout le confort maximal avec euh, le, le réfrigérateur qui fonctionne, euh, enfin tout, tout, tout le confort. Et donc, euh, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que, on se rend compte, dans des, îles, des, îles, des, des régions métropolitaines, les, les régions s'engagent à verser même 2 à 3 euros du watt pour faire baisser le coût quand même de matériel qui reste assez cher, on va dire. Si c'est concerné une maison neuve, effectivement, si ça rentre dans le coût d'une maison neuve, voilà, c'est relativement aisé. Mais quand il s'agit de faire l'acquisition par la suite, ce qui coûte cher, c'est les batteries. Donc, si la région Guadeloupe s'engage pour payer les batteries, par exemple, qui reviennent à quand même à 30 à 40 du coût, eh bien, voilà, ça sera un boom. Hein. Je ne pense pas que les gens vont hésiter à s'installer euh, s'ils payent 5 000 euros sur 10 000 euros en matériel. Merci beaucoup. Donc, Jay Hudnall, euh, je suis le, le créateur d'une petite société t -E qui est en Valence, en France, qui fabrique les petits éoliennes avec les personnes depuis presque 20 ans. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est finalement une éolienne de type pigote, une éolienne domestique de type pigote Donc une éolienne, un pigote, c'est une éolienne qui on fabrique nous-mêmes. Donc c'est selon le méthode pigote. pigote c'est un écossais qui a fabriqué les éoliennes depuis les années 70. Et nous, on a pris avec lui en 2004. Et en 2004, on a fabriqué une petite éolienne, un petit village dans le sud de la France. Et depuis, on a fabriqué plus de 200 petites éoliennes. Et ces éoliennes, chaque fois, le partie unique sont fabriquées ensemble. Donc on fait un stage où on apprend à travailler le bois, travailler le métal, fabriquer une génératrice et faire le montage d'un petit éolien qui produit l'électricité au fin du stage. Finalement, on, on tend vers une, une indépendance énergétique quelque part. Oui, c'est l'idée d'être autonome et que la personne devienne autonome, pas seulement sur la question d'énergie, mais aussi le personne devienne autonome en termes de savoir-faire et on sait euh, travailler le bois, on sait euh, travailler le métal et on peut faire plein de choses chez nous. Alors par exemple, par exemple, hein, euh, par exemple je, je, suis chez, je suis chez moi, j'ai ma maison, euh, j'aimerais avoir une éolienne domestique, euh, qu'est-ce que ça pourrait alimenter euh, chez moi Donc euh, une petite éolienne que nous on fabrique. ça dépend de la taille, mais en général, le prochain stage qu'on va faire en décembre de cette année, à Mary-Galante, on va fabriquer une éolienne de 3,60 mètres de diamètre. Donc une machine avec une puissance normale de 1,5 kW qui produit assez l'énergie, entre 5 et 10 kWh par jour. Couplé avec le panneau photovoltaïque, c'est assez pour couvrir une maison, une petite gîte, une table haute. Nous, on a plusieurs éoliennes en France, qui le person, sont 100% autonomes avec des éoliennes et quelques panneaux solaires. Quel est votre objectif pour une entreprise telle que la vôtre, de, de changer cette, cette sensibilité énergétique, cette, cette, cette consommation énergétique Quel est votre objectif concrètement Oh, pour moi, c'est plusieurs choses. Une, euh, avant, j'ai travaillé beaucoup avec les petits éoliennes pour faire les installations chez les habitants. Et quest ce que j'aimais pas, c'est la personne qui était, on installe un éolien, on oublie. Euh, il ne marche pas, euh, ouais, il vient repérer mon éolienne. Qu'est-ce que moi je veux, c'est la personne fabrique l'éolienne, on fabrique ensemble, et après, ils peuvent il peut repérer s'il y a un problème. Si moi je ne suis pas là, ils peuvent facilement refaire eux-mêmes. Et après, ils sont devenus autonomes. Et même j'avais le stagiaire qui a appris, les autres stagiaires, comment fabriquer éolienne après. ils sont fabriqués ensemble. C'est le fait de faire ensemble qui est très riche. C'est un vrai partage communautaire finalement. Oui, un partage de savoir-faire. Et chaque fois que j'ai fait un stage, je prends plein de choses. Et chaque fois que la personne qui vient pour un stage, je le prends plein de choses. Et c'est ça qui est important de la vie, c'est de prendre la nouveauté, de prendre comment ça marche, de devenir autonome de tout notre savoir-faire. Okay. Patrick Son Victor, euh, de la Dominique, c'est euh, représentant des gouvernements, agences gouvernement Invest Dominique Autorité. Et aujourd'hui, ça a fait moi plaisir d'être sur, sur la Magaland pour journée de la terre. Euh, à la Dominique, nous avons réfléchi beaucoup à l'énergie euh, renouvelable, sustainable, à pour protection des là. Et à Invest Dominica, euh, nous avons fait des efforts d'attraper investissements en base de d'environnement et énergie renouvelable. Et pour la journée euh, de la terre, c'est un plaisir pour être sur Maïgaland pour la présentation des la de BICI mobile en, en projet et écologique. Et aussi, nous attendons que ça ça développé en collaboration entre les Françaises, Guadeloupéens, Maïgalandais, Dominique, et euh, en protection de là. Et aussi pour voir si nous pouvons faire des échanges, des investissements des collaborations entre entreprises dominicaines et françaises. Alors nous sommes aujourd'hui pour la commémoration du jour de la Terre, ce 22 avril qui est célébré partout sur la Terre. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de Nelly, Nelly La Rochelle. Alors qu'est-ce que vous faites ici justement pour ce jour de la Terre oui, ben, justement, par rapport à cet événement, ben, il faut commémorer justement cette terre qui nous porte depuis tant d'années et euh, ben, prendre conscience justement qu'on est lié totalement à cette terre et qu'il faut en prendre soin. Il faut vraiment en prendre soin et euh, ben, c'est le jour de pouvoir euh, le faire et de promouvoir euh, ben, les produits qui, qui, qui sont autour pour nous permettre justement d'en de, prendre soin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter là aujourd'hui pour le coup, pour cette journée de la terre oui, ben effectivement, par rapport à la société en eau, donc nous proposons trois produits. Donc On a le chauffe-eau solaire, donc qui permet effectivement d'utiliser le soleil qu'on a H24 sur le territoire Guadeloupe, et Galantais, des Iradiens et euh, des Saintes également, euh, de pouvoir justement consommer euh, au quotidien cette énergie dans, dans nos logements. On a également les citernes, donc on a les citernes de récupération d'eau de pluie. On peut se dire finalement s'équiper avec ce genre d'outils, d'objets, c'est assurer une, une sorte de pérennité écologique, une pérennité d'énergie de, de, finalement. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, l'énergie fossile se fait rare et coûte de plus en plus cher. Donc il faut pouvoir prendre conscience de la chance que nous avons ici d'avoir de l'énergie durable, propre, saine et de l'utiliser à bon escient, tout simplement. Et comme tout à l'heure, je parlais des citernes, donc on fait une économie financière déjà sous la facture ADF par rapport au chauffe-eau, sous la facture d'eau, par rapport à la citerne, de récupération de pluie. Euh, sur nos territoires, on a en général des jardins, on a, on a, on a des cultures, on a euh, euh, de, de l'élevage. Donc tout cela demande de, de, de l'eau, de pouvoir irriguer tout cela et pouvoir récupérer de l'eau de pluie. Pour pouvoir nous amener à ces activités-là, c'est une très bonne solution. On a également par rapport au, au, au problème d'eau, de coupure d'eau récurrent en Guadeloupe, on a aussi les citernes d'eau potable qui nous permettent d'avoir justement un volume d'eau conséquent, euh, euh, qui nous permettent en cas de coupure de pouvoir toujours avoir euh, cette autonomie d'eau. Alors vous avez parlé d'économie, aujourd'hui avec un contexte sanitaire également, une crise sociale. Hein. De quel ordre est-ce qu'on peut mesurer cette économie sur l'énergie que vous proposez par rapport, à, par rapport au chauffe-eau, on a au moins 30% quand même d'économie par rapport à la facture EDF. Et par rapport à la citerne, beaucoup plus. On peut aller jusqu'à 50%. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Par exemple, on a, on a des gens qui utilisent de l'eau potable pour irriguer un jardin. Il euh, faut savoir aussi que les, les WC consomment énormément d'eau. 51% de, de la consommation quotidienne vient de cela. Donc utiliser justement cette solution euh, écologique pour pouvoir euh, ben, au quotidien faire des économies. Voilà. Bonjour, je suis André de la Société écologique. Sur, euh, on est sur Jarry, euh, on est là pour la journée de la terre à Marie-Galante, parce que c'est une île magnifique avant tout. Et j'estime que cette petite île a besoin d'avoir des scooters électriques et des, des petites motos électriques. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des, des, des scooters qui se chargent sur n'importe quelle prise électrique, de votre maison comme de votre travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, ça a de l'autonomie et ça a de la puissance aussi. Donc on vient de tester sur Marie-Galante, on a fait le morne les pères on a été partout, on est passé, c'était extraordinaire. Ces petites motos aussi ne sont pas très lourdes, elles sont légères ce qui est bien aussi, c'est qu'elles ont de bons klaxons, parce qu'on dit qu'elles ne font pas de bruit, mais c'est une pollution sonore. Elle n'a pas, et ça, c'est bien. Et ce qu'on aime aussi avec, c'est facile à manier. Euh, ça se pilote à partir de 14 ans, avec le BSR, SSR, SSR. Et, euh, et aussi, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un véhicule qui ne pollue pas, qui a zéro émission de CO2. Donc, c'est pour ça qu'on est là et que j'estime que c'est l'avenir. Alors, je vous invite à venir nous voir à Jarry. On est à la rue Lomag. La société s'appelle la société écologique et vous êtes les bienvenus. Euh, nous sommes euh, euh, une entreprise vraiment, vraiment, vraiment sympathique avec tout le service après-vente et toutes les pièces détachées des motos qu'on représente. Donc je vous invite à venir nous voir à Jari. On n'est pas très loin de, autour de Bébé pour situer les gens. À ce moment-là, on vous attend avec plaisir.